Connaissez-vous Vanish Vanish est un jeu d'horreur indépendant sorti il y a plus de 7 ans. Son concept est plutôt simple, on se retrouve jeté dans un tunnel mystérieux en apprenant que nous avons été kidnappés. Le but de ce jeu est de trouver la sortie après avoir trouvé des glossiques et la clé pour sortir. On peut aussi suivre l'histoire de Hank et Phil, deux techniciens qui se sont retrouvés ici avant nous et qui sombrent dans la folie. Il y a 4 niveaux de difficulté qui se succèdent petit à petit, représentés par la dégradation de l'état de Phil et de Hank à travers les notes. Mais aussi par l'apparition de monstres avec une vue limitée mais une très bonne ouïe. Ils deviennent plus agressifs, plus vicieux et plus discrets avec le temps. Ils peuvent tendre des embuscades ou marcher dans les couloirs à l'écoute du moindre bruit. Tomber sur un cul de sac peut vous tuer. Il existe aussi des tunnels créés par ces créatures que vous pouvez emprunter, même si je ne suis pas sûr que ce soit entièrement safe. La particularité primaire du jeu est sa génération aléatoire, mais <rire> cela ne veut rien dire car les murs et les couloirs du jeu changent tout le temps. Cela donne une expression de déjà vu plutôt oppressante et ce jeu fera trembler les personnes claustrophobes. Le son dans Vaniche est vraiment bien fait, il est oppressant et plonge dans l'ambiance de ces mystérieux tunnels. Et à propos de mon expérience personnelle, j'ai joué quelques heures en live et en offline, et j'ai eu quelques frissons et pas mal de fun. J'ai réussi à gagner, mais je pense que j'ai été chanceux car beaucoup d'autres personnes ont vraiment craché du sang sur ce jeu. Market Player, notamment, a vraiment eu de difficultés avec ce jeu, avec plus de 9 vidéos dessus, et a vraiment failli le rage-quit. Mais ce n'est pas grave, car il a finalement réussi à le finir au bout de la 9ème vidéo. <truits> si vous voulez vous faire des frayeurs sur un jeu indé, allez le télécharger sur GameJoy, il est gratuit et franchement très sympathique. La vidéo est maintenant terminée, et si le concept t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager la vidéo avec le max de ses amis. <truits>